Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la couche transport, la couche 4, et ses deux protocoles dans les réseaux IP que sont UDP et TCP. Du point de vue du modèle OSI, le rôle qu'a normalement cette couche est de pouvoir garantir et fiabiliser l'échange d'informations d'application à application. Pour cela, on doit identifier au sein de la machine source et de la machine destination le logiciel auquel est destinée l'information. Par conséquent, nous allons mettre en place la notion de port pour pouvoir distinguer ces informations. Lorsque vous êtes en mode connecté, normalement la couche transport doit garantir la transmission en séquence du flux d'informations. Sur le modèle IP, nous allons trouver deux protocoles le protocole UDP, qui sera un protocole non connecté, et le protocole TCP, qui lui sera connecté. Commençons par le protocole UDP, User Datagram Protocol. On peut le trouver également sous le sobriquet Unreliable Datagram Protocol. Ce protocole est en mode non connecté. Par conséquent, si vous débranchez un câble, si vous redémarrez une machine, s'il n'y a pas de service de l'autre côté, à l'autre bout de votre fil, le protocole ne détecte pas le problème. Par conséquent, vous pouvez très bien envoyer et personne ne recevra l'information. Il n'y a également pas de contrôle de séquence, de l'ordre des datagrammes envoyés. Ou même, dans le cas d'une duplication, eh bien dans ce cas-là, vous ne détecterez pas la duplication par défaut. Donc, vous ne pourrez pas redemander la retransmission d'informations si vous ne faites rien de particulier au niveau des protocoles de couche supérieure. Et il n'y a ni contrôle de congestion, ni notion d'acquittement. Par conséquent, vous n'avez pas moyen de pouvoir redemander une retransmission automatiquement. Un exemple est donné ici, il s'agit de UDP, du protocole UDP couche 4, au-dessus de IP, en couche 3, ce qui est normal, qui lui-même est lui au-dessus d'Ethernet, en couche 2, ou également au-dessus de PPP, pour voir un autre protocole de la couche 2. Concernant TCP, c'est tout l'inverse. Il va simuler un mode de transport connecté au niveau de la couche 4 sur la couche IP qui, par défaut, n'est pas connectée. Par conséquent, vous allez avoir un modèle de transmission avec connexion qui garantit la séquence, l'ordonnancement des segments ici, la gestion du flux, donc il sera capable d'augmenter ou de diminuer le flux selon les nœuds intermédiaires et le récepteur. Mais également, vous aurez du point de vue de l'utilisateur, du programmeur, une restitution sous la forme d'un flot, d'un accès séquentiel à un fichier. Le transport est situé au-dessus de la couche IP, donc vous allez avoir finalement deux méthodes d'envoi et de réception de paquets IP au niveau de la couche réseau qui seront fournies. Mais ici, au niveau de la couche transport, vous êtes au niveau du transport au sein des applications. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs applications au sein de la même machine, au sein de la même IP, qui doivent cohabiter et pouvoir envoyer et recevoir en même temps. Par conséquent, vous allez mettre en place au-dessus du support physique et des liaisons qui constituent le réseau, un mécanisme qui permet de router au sein des applications, au sein de la même machine. Pour cela, vous allez, dans ce routage virtuel au sein des applications, utiliser votre noyau système, c'est-à-dire votre système d'exploitation, pour charger d'acheminer les données reçues par la couche 3 vers la bonne application au niveau de la couche 4. On va définir la notion de port. On aura besoin d'un identificateur, d'un service, d'un logiciel ou d'une application au sein de la machine, pendant un certain laps de temps, pour laquelle l'application a pu réserver ou obtenir ce port. Par conséquent, une connexion Internet sera identifiée par un tuple à quatre éléments, les deux adresses IP, émetteur et récepteur, mais également les deux ports d'émission et de réception, pendant lesquels la communication aura lieu. Un cinquième élément est à distinguer Il s'agit ici du protocole. Il peut être soit du TP, soit TCP. À la question, est-ce que vous écrivez des lettres anonymes la réponse est non. C'est-à-dire que dans chaque datagramme, vous allez avoir à envoyer ou recevoir en précisant à chaque fois le port de destination, ce qui est assez logique, mais également le port source de l'émetteur. Vous aurez toujours quatre éléments donc, présents à la fois dans le paquet IP pour les adresses IP, mais également dans le datagramme UDP ou le segment TCP concernant les numéros de port émetteur et récepteur. Le dernier élément, le protocole, est lui situé dans l'entête du paquet IP. Dans l'établissement du canal virtuel de communication, un certain nombre de ports sont disponibles. Ces ports sont encodés sur 16 bits, soit 65 536 ports disponibles. Il faut savoir que le zéro n'est pas utilisable. On va attribuer un certain nombre de ports de connexion, et certains seront disponibles uniquement au système. Ce sont les ports dits réservés qui seront disponibles pour les processus système ou les démons. D'autres ports seront des ports dits enregistrés, qui sont disponibles pour des vendeurs spécifiques, avec potentiellement des ports en collision, c'est-à-dire que certains ports sont réservés par plusieurs systèmes, c'est-à-dire officiels ou non officiels. Existe également les ports dits dynamiques, qui sont alloués à la demande pour des applications qui feraient à un moment donné une demande d'enregistrement sur des ports donnés, pendant un laps de temps assez court. Prenons quelques exemples ici. Tout d'abord, nous avons un certain nombre de communications qui ont eu lieu entre les machines B et la machine A. Par exemple, la machine B a ouvert son port 1345 pour communiquer avec la machine A sur le port SMTP. Vous avez un deuxième port qui est ouvert, qui n'est pas noté ici, entre la machine B et le serveur web sur le port 80. Je rappelle que le port 80, c'est le port non sécurisé, en règle générale, sachant que le port 443 serait un port sécurisé dans ce cas-là. Donc le serveur web a ouvert une connexion non sécurisée avec la machine B ici. Regardons un peu la machine C. Elle a ouvert deux connexions non sécurisées sur le port 80 du serveur web de la machine A. Mais pour pouvoir distinguer ces deux connexions, il faut être capable de distinguer deux éléments qui séparent ces deux connexions. Or, ces deux connexions ont lieu vers la machine A sur le port 80. Par conséquent, seuls les ports de la machine C peuvent distinguer la connexion qui a lieu sur le port 80, de la seconde connexion ici, qui a lieu sur le port 80. Donc la machine C devra réserver ici au moins deux ports pour pouvoir assurer ces deux connexions séparées. Par conséquent, une liaison sera toujours identifiée par deux adresses IP et deux ports en plus du protocole, soit un tuple à cinq éléments. Regardons un petit peu le protocole UDP. Il s'agit finalement d'une surcouche assez mince au niveau d'IP. Je rappelle qu'UDP, nous n'avons pas de connexion, pas de contrôle de séquence, d'ordre ou de duplication. Il n'y a pas de retransmission, pas de contrôle de congestion, pas de détection de perte de paquets, et donc pas de retransmission. Sauf si vous avez prévu tous ces éléments sur des protocoles de couche supérieure à la couche transport. Parce que la couche transport n'en prévoit pas. L'usage typique, ce sont des petits échanges de paquets, des dialogues très simples. Par exemple, prenons l'exemple du DNS. Si vous envoyez une requête et ne recevez pas de réponse, vous pouvez à nouveau renvoyer la requête. Vous pouvez avoir besoin aussi de ces informations rapidement dans le cadre de communication en temps réel. Par exemple, la voix sur IP, le streaming, SIP, RTP, etc. Contrairement à ce que montre l'image de fond ici, au lieu d'avoir des données bien ordonnées, on est plutôt sur l'acheminement d'un datagramme UDP sous cette forme-ci. Comment est structuré un datagramme UDP On va s'intéresser ici à l'entête UDP. On peut remarquer qu'elle est très simple. Vous avez un port UDP source et un port UDP de destination qui sont chacun sur 16 bits. Vous avez également une longueur de l'entête UDP et des données qui est elle-même encodée sur 16 bits. Et enfin, vous avez un checksum. Ce checksum étant optionnel, c'est-à-dire qu'il peut être à zéro, donc pas calculé. Et s'il est calculé, est calculé sur le datagramme UDP ainsi que des informations importantes de la partie IP une sorte de pseudo-header IPv4 ou IPv6 qui inclut les adresses IP et le protocole. L'idée, c'est un bien grand mot, mais c'est de protéger le contenu sensible de l'entête IP. Si jamais vos données ne sont pas de taille paire, eh on va rajouter des octets à zéro pour pouvoir faire le calcul de ce checksum. Prenons quelques exemples d'envoi d'un datagramme UDP. On a un premier problème, c'est la perte ou la destruction potentielle de données, donc de datagramme. Imaginons que vous ayez un CRC pas valide sur la couche inférieure, la couche liaison par exemple. Votre datagramme UDP sera donc détruit. Le cas numéro 2 ici. Alors Le cas numéro 2 peut illustrer un cas qui est encore pire. Imaginons que vous attendez une réponse à votre requête. En fait, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir par défaut si la requête a bien été prise en compte et donc la réponse a été potentiellement perdue ou tout simplement si cette requête n'est jamais arrivée, comme cela est indiqué ici, à destination. Donc ça, c'est une des premières tristes joies du protocole UDP. Un deuxième problème qui peut se produire, c'est le non-séquencement. Imaginons que vous ayez des routes dites différentes. Entre le moment où vous envoyez le numéro 3 et le numéro 4, eh bien, vos deux diagrammes peuvent arriver dans un ordre contraire. Un cas plus rare, c'est le cas numéro 5, c'est le cas de la duplication par des routeurs intermédiaires. Cela est possible par exemple lors de la reprise d'un envoi par un routeur qui avait pourtant fait l'envoi la première fois, mais suite à une interruption câble débranché puis rebranché par exemple, eh bien vous avez renvoyé quelque chose qui n'avait pas été marqué comme déjà envoyé potentiellement. Donc on se retrouve avec des cas de duplication qui peuvent se produire au niveau des routeurs, également dans certains cas au niveau des switches. Et ce problème de duplication, est-ce que c'est un problème Alors ça n'est pas forcément un problème. Par exemple dans le cas du DNS, vous recevrez par exemple deux fois la réponse. Mais imaginons que votre banque utilise le protocole UDP pour garder la trace de vos transactions. Si vous retirez de l'argent une fois sur votre compte et que vous retrouvez avec deux retraits, eh bien là, ça n'est plus du tout le même problème. Nous allons nous intéresser au code qui permet d'envoyer ou de recevoir des paquets UDP. Alors, une première chose, c'est de comprendre la notion dite de socket. Le socket, c'est l'extrémité d'une liaison de communication qui est gérée par le système. Elle est donnée par un descripteur de fichiers. En C, en Java, il s'agit d'un objet. Une adresse socket réseau, c'est à la fois une adresse IP, un port et un protocole. Par exemple, ici, le port distant utilisé, c'est le port 1024 de la machine brigand. C'est-à-dire qu'on va envoyer vers le port 1024 de la machine brigand en espérant que cette machine existe, qu'elle soit en fonctionnement et qu'elle ait bien une application UDP ouverte sur le port 1024. Le port local utilisé par notre machine, il est ici laissé libre. C'est un port dynamique ou éphémère. Il sera lors de l'envoi choisi par le système, en général supérieur à 49152 dans le cas des BSD Windows qui est la norme. Euh, seul Linux ne respecte pas forcément cette règle en prenant des ports supérieurs à 32768. Intéressons-nous donc désormais à la réception d'un paquet UDP. Ici, la différence principale, c'est que nous devons réserver un numéro de port local précis pour pouvoir le fournir à l'émetteur potentiellement, ou du moins se mettre d'accord sur la manière de recevoir les données. Il est bon de noter ici qu'après la réception, on peut connaître l'adresse IP distante et le port distant de la personne qui a émis des données, et vous aurez besoin également de connaître la taille des données qui ont été reçues. Passons désormais à l'émission d'un paquet UDP en C. Tout d'abord il faut appeler la méthode socket qui va vous permettre d'avoir un descripteur de fichiers correspondant à votre socket les trois options afinet correspond à internet ipv4 donc aux adresses ipv4 socket des grammes correspond à udp et enfin le dernier zéro pour le protocole signifie finalement ip je vous laisse regarder pour cela le fichier slash etc slash protocols pour obtenir L'adresse IP de la destination, on peut utiliser par exemple la méthode GetHostByName. Il est également pratique de nos jours d'utiliser GetAdresseInfo ou GetNameInfo, qui fonctionnent selon le même principe, pour initialiser votre structure sur get inet. Pour cela, vous avez besoin de préciser que la famille sera le protocole Internet AFInet, c'est-à-dire ici IPv4. Vous avez besoin de préciser l'adresse IP de destination, c'est ce que réalise ce même copie ici. Et enfin, il va falloir préciser le port sur lequel vous souhaitez aller au niveau d'adresse de, de destination. Petite remarque ici, on est censé utiliser des fonctions qui permettent de convertir l'ordre des octets depuis la machine vers le réseau. L'ordre des octets dans les machines est, par exemple sur les Intel, du little indian, c'est-à-dire que les octets sont inversés par rapport à leur poids. Par contre, dans l'ordre du réseau, les mots machines sont codés par du big indian. Par conséquent, L'ordre est potentiellement inversé entre un processeur Intel et un ordre réseau standard. Donc il doit être inversé. Par contre, si vous êtes sur des fonctionnements autres d'autres processeurs, et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de faire l'inversion. Ce que réalise la fonction H2NS, host to network short, pour indiquer son nom. H2NS veut dire ici host to network short c'est de faire la conversion depuis l'ordre de votre machine, votre hot, vers l'ordre du réseau d'un entier qui est codé sur deux octets. Un short est codé sur 16 bits. Par conséquent, vous allez inverser finalement vos deux octets qui correspondent à votre mot de 16 bits ici, pour indiquer ici finalement le numéro de port qui sera à la destination. Une fois que ces trois éléments ont été remplis, vous pouvez envoyer à l'aide de la méthode sendTo votre buffer, sa longueur à préciser, en indiquant potentiellement un offset à l'intérieur du buffer, vers la destination qui est indiquée par cette structure SOCADRESS IN, en indiquant également la taille de cette structure. Et cela, vous allez le faire, bien entendu, en utilisant le socket. Et au moment de l'envoi, vous allez faire ce qu'on appelle un bind. Il va y avoir un lien qui va être établi. Alors, pour plus d'informations, je vous conseille de regarder les méthodes à l'aide d'un MAN, MAN7IP, man socket, man bind également, qui vous permettra d'avoir des informations sur structsocadress IN, vous pouvez faire un man get us by name, mais également un man get address info et get name info qui vont vous donner plus d'informations. Je vais donner quelques infos sur les familles possibles. Vous avez bien entendu AFinet, mais vous avez également AFinet 6 ou AFunix. Il y en a d'autres pour les familles qui sont utilisables sur votre socket ou vos familles associées. La question qu'on peut vous poser ici, quel est le protocole pour la résolution symbolique qui est utilisé C'est une réponse que vous devriez pouvoir avoir. En fait, vous utilisez indirectement, via les méthodes gethostByName ou getNameInfo, le protocole DNS. En fait. Passons désormais à la réception d'un paquet en UDP et en C. On va à nouveau créer un socket de type IPv4 en utilisant le protocole UDP. Nous allons ensuite initialiser le port local désormais. Nous allons faire le choix d'initialiser le port local en indiquant qu'on va utiliser le protocole IPv4, que l'adresse qu'on réserve, ça sera toutes les adresses. Donc en fait, vous avez ici in-adresse et ni in qui indique que toutes les interfaces de ma machine vont pouvoir être écoutées. Et enfin, on précise le port sur lequel on souhaite ouvrir le socket. Alors l'étape importante ici, c'est de réaliser ce qu'on appelle un bind. On va faire la liaison entre le socket et l'association adresse IP numéro de port, de manière à pouvoir ensuite écouter. Le bind n'est pas bloquant, par contre, la méthode receiveFrom, elle le sera. Elle attendra un paquet UDP en réception, en indiquant le socket sur lequel elle écoute. Elle indique également le buffer, la taille maximale qu'elle peut remplir sur ce buffer, ainsi qu'un offset dans ce buffer, de la même manière que précédemment. Et elle précise, en plus, deux éléments supplémentaires qui sont à la fois une structure in in.t et sa taille, pour connaître finalement la personne qui a envoyé des données vers votre programme de réception. Donc là, on va pouvoir recevoir des données, connaître via ces deux derniers éléments qui nous a envoyé ces données. Et enfin, on va fermer finalement le socket ici. Donc comme vu précédemment, le bind pouvait être implicite. Ici, effectivement, il est désormais explicite. Mais dans tous les cas, il est toujours là.